Je n'ai pas quoi donner. Maman, tu m'avais porté. Oh ma maman. Je donné quoi maman Neuf mois. J'ai t'aimé maman. Maman, tu m'avais porté. Là je vois que maman est à de, de, de bouger seulement comme ça. <rires> <rires> Mais euh, vraiment, tu Cette chanson me, me fait vraiment du plaisir. Et oui. Je sais pas, ce que tu peux aussi composer et un jouer une chanson à mon nom <rire> Merci beaucoup, euh, chers téléseptentaires de notre chaîne Bougna Today TV. Nous sommes encore aujourd'hui avec vous sur notre chaîne, que vous savez très bien. Et parfois, nous partageons avec vous notre uh, c sentiment, notre cécère uh, actualité uh, de notre chaîne Bugnatou de TV. Et encore aujourd'hui, nous sommes là avec uh, Bébé Dorcance, comme vous le savez bien. Elle est l'artiste musicienne uh, qui chante au rythme des gaspels. L'artiste musicienne Bébé Dorcance, vous, vous le savez très bien, uh, l'artiste de la province de l'Itouri et précisément de l'église Sekavet. Uh, mais pas totalement qu'elle est tout juste à l'église mais l'évangéliste aussi euh, elle chante elle évangile, euh, évangélise c'est la euh, chanson euh, c'est le, le don que Dieu l'a donné alors nous sommes là avec vous avec bébé d'Orkans bébé d'Orkans, bonsoir bonsoir vous pouvez représenter les télé septentaires de notre chaîne Bonnet Today TV comme vous le savez, je m'appelle Bébé Dorcas Jali Moussé l'artiste et musicienne. Bébé Dorcas Jali Moussé Mais Bébé Dorcas, c'est la fois parce qu'on avait parlé à quelle langue C'était Assoyili, Lingala ou c'était à quelle langue En français En français seulement. Bon. Mais il y a beaucoup de gens qui déclarent que non, Bébé Dorcas parle très bien. Mais Bébé Dorcas, quand elle parle du français, nous les autres, on est à traiter d'être de, de, de, de, de, en priorité chances donc. Je que que tu Je n'ai pas préparé, je <laughs> Oui, bébé Docas a dit à, à préparer quoi ça. Et alors, chers téléspectateurs de notre chaîne aujourd'hui, on déjà comité <rit20> Jacques, au sentimental mental, bébé Docas a vraiment vraiment Azala qui préparait na swahili mais. Donc, sur la gare la lingala, sur la lingala. On a même interprété pour nous pour se sentir très à l'aise. Tous les mêmes en français et puis à swahili ça ira très bien. Alors, bébé Docas, je ne sais pas la fois passée, on était avec vous sur notre même chaîne, Bougnat de TV. Et nous avons parlé de votre proposition, l'album passé, c'était quel album, encore C'est si titulé M'Apendo. M'Apendo Oui. Et M'Apendo, c'était combien de titres, là, M'Apendo Quatre titres. Quatre titres. Et tu peux aussi citer le titre des chansons Oui. Oui. Le signe de la fin, oui. M'Apendo, la grâce, l'obéissance. Ok. Et le signe de, de la fin, oui, ma oui, obéissance, oui, et la grâce, la grâce. Et la, la fois passée, on avait demandé est ce qui euh, les chansons là, c'est audio vidéo, visuel ou bien c'est seulement l'audio, je sais pas, audio visuel, ok. Et vous avez lancé, euh, est-ce que tu t'imagines la dente que tu avais lancé aussi euh, cet album, je sais pas, j'ai déjà oublié. <rire> Ça fait beaucoup de temps que tu as, tu as lancé. Oui. D'abord, ah ça, fait, ça fait deux ans, trois ans. Ça fait pas deux ans. Une année Une année et demie. Une année et demie, grâce ça. Oui. Et comment, comment, comment est-ce que la chanson est en es train de démiliter de, de, de, de, de partout, par, par, par, alors, si notre, par, par exemple sur si YouTube, quelle chanson qui brille vraiment parmi tes chansons-là des premiers album oui. ma pendo, ma pendo. oui. Et vous êtes parfois sur votre chaîne euh, YouTube pour vérifier si c'est comment la chanson est en train de briller. Oui. Et selon votre imagination, ça sera à combien, combien maintenant, combien de vies c'est vous. Ces derniers temps, on n'a pas encore vu, mais c'est plus seulement. <rire> Merci beaucoup Alors chers euh, téléspectateurs de notre chaîne Nous sommes avec euh, Bébé Dorcan Jali. Bébé Dorkans Jali c'est l'artiste musicien Qui chante au rythme des gospels Et cet artiste chante très bien Et cet artiste est à très d'évangéliser Les gens c'est le, le, la euh, C'est le, les chansons de l'église euh, L'artiste Bébé Dorcan là Et la fois passée on était avec euh, L'accord dans notre euh, chaîne Dans notre émission oui, Today TV, euh, elle nous a parlé de l'évolution du groupe, euh, comment est-ce qu'elle avait, euh, est qu avait commencé à chanter, comment est-ce qu'elle avait commencé à devenir artiste aujourd'hui, comme elle est aujourd'hui, et je ne sais pas, jusqu'à aujourd'hui, maintenant, vous-même, euh, vous, vous découvrez que l'artiste est en train d'évoluer très bien, euh, l'artiste est introduit train de grandir, je pense. Euh, la fois passée, tu, tu, tu avais dit, il y a 11 ans. Non. 8 oui, ans. J'avais... 8 ans. 8 ans Oui, au premier album, j'avais 8 ans. Oui. Au deuxième album, 10 ans. 10 ans. Oui. Ah mais on n'a pas encore fait le deuxième album. Oui. Et comment tu t'imagines des deuxième album déjà 8 ans, 10 ans. Oui. <rire> bon, tu as à la fois, je vois. Oui. Tu as la fois. Oui. tu vas terminer le, 3, 2, 3, 2... le deuxième album, ça sera des gens tu as, à, à 10 ans. Non. On va peut-être 11 ans. 11 à 15 ans. Oui. Et comment est-ce que tu es en train d'évoluer Et la fois, parce on avait parlé avec toi, tu n'as pas le, le, le manager. Et je ne sais pas, comment est-ce que tu es en train d'évoluer J'ai des parents qui me soutiennent. Et j'ai aussi mes oncles paternels, maternels qui me soutiennent aussi. Ah bon Oui. Et euh, tes parents te soutiennent normalement, je ne sais pas. Est-ce que, je ne sais pas, est-ce que euh, tes parents sont des patrons je sais pas <rire> oui ils, ils sont là seulement ce sont des, des managers je sais pas et c'est comment mes parents ne sont pas riches mais ils ont la volonté tout ils ont la volonté de faire quelque chose oui. pour la gloire de Dieu Oui. et comment si tu t'imagines comment, comment est-ce que tu imagines qu'un jour si euh, tes parents euh, l donc si tes parents t'abandonnent à te dire Comment est-ce que tu vas raisonner encore Quand je serai grave, je saurai comment me débrouiller. <rire> Alors, mais pendant que tu es encore enfant, dans Jésus-Christ, il y a toujours des familles. Il y a toujours des familles. Oui. Mais donc, euh, tu, es encore, tu es encore 12 ans, 10 ans 8 ans, euh, dans quelques jours ici 10 ans je pense 11 ans, 11 ans. Oui. Mais, Et parfois si j'imagine euh, Comme tu es attrait de reconnaître La gloire et la grandeur de Dieu euh, Je résonne Si tu dépenses aussi les gens qui, qui raisonnent Comme de grandes personnes Je ne sais pas quelle intelligence tu as Je ne sais pas la rotation Mais moi dans Jésus-Christ Je suis ce mal là dans <rire> Je ne sais pas comment répondre mais... Tu es sais, ce mal là et tu es sûr que tu vas continuer à chanter Oui. Ah bon Tu préfères chanter jusqu'à quel âge Jusqu'à maman. Ah bon Oui. Tu es sûr? Oui. Et maintenant, comment évolue votre groupe Je ne sais pas, le nom du groupe c'est comment Bébé d'Orcas. Le nom du groupe Oui. Ah Orchestre bébé d'Orcas Oui. <rire> Mais, euh... La fois passée aussi, je t'avais demandé comment est-ce que tu, tu arrives à payer les, les, les chants, comment est-ce que tu arrives à maîtriser les, les guitaristes, comment est-ce que tu arrives à, à maîtriser les, les, les musiciens, au moment où tu ne travailles pas, tu es encore à fa et tes parents forcent quand même à te aider avec de l'argent, des studios seulement, je sais pas, est-ce que, je sais pas Mes parents, il y a des autres questions que mes parents peuvent répondre aussi. Il ah bon? y a des autres questions que je ne suis pas capable de répondre. <rire> Merci, parlez peu pour votre deuxième euh, deuxième album. Euh, deuxième album, euh, nos euh, no, no, no chers téléspectateurs de notre chaîne Bounia Today TV. Je vous rappelle encore que Bébé Dorquante a en fait... Euh, L'album euh, est titulé Mapendo. Mapendo, c'est l'album que vous consommez par la radio, même sur notre chaîne. Et puis, euh, Bébé Dorcas est en train de préparer encore un deuxième album. Euh, deuxième album est titulé, dans quelques jours, si vous allez savourer déjà votre album et le nom de l'album, je ne sais pas, mais sachez que euh, soyez toujours à, à l'île de notre, de notre chaîne bounia TV TV pour en savoir plus. Mais dans quelques instants, J'invite déjà la maman de Dorkans et là dans quelques minutes. Merci beaucoup aux chers téléspectateurs de notre chaîne. Aujourd'hui, on est là encore avec, je sais pas, c'est surprise pour vous. Je savais seulement qu'aujourd'hui, on est en train de préparer une chose là. Donc, euh, maman mama de Dorkans, Jali, la maman qui a fait euh, que cet enfant euh, est toujours en avant. Bébé Dorcans Djali est là et sa maman est là. Euh, bonjour, bonsoir maman. Bonsoir. Oui. Euh, nous sommes là devant notre chaîne Bounia TV. Et vous pouvez vous présenter qui êtes-vous euh, dans notre chaîne Bounia TV Merci. Moi c'est Madame Esther Monseca David. Je suis la mère de Dorcas. Dorcas est ma deuxième fille. Ambo? Oui. Dorcas est ta deuxième fille. Et il y a aussi la grande fille à part Dorcas? Bon, peut-être je dirais que Docas est une fille parmi trois garçons en famille. Elle occupe la deuxième position en famille. Ambo? Dorcas? Ce qui a euh, Yaya, il y a Salimouboulou, Dorcas, il y a Yaya. yaya. Et si Yaya a bali d'Orkans, a zongi déjà la première position à la famille et donc a récupéré déjà la famille, à l'absence des mamans c'est la maman. <rire> oui, maman, maman, maman de notre bébé d'Orkans, je ne sais pas, euh, vous êtes la maman de d'Orkans, je ne sais pas, est-ce que vous savez aussi comme votre rafa est à très de chanter En tout cas, je le sais très bien et ça me fait de la joie. Et... Pourquoi euh, tu, as, tu as accepté que bébé d'orcan se chante au gospel oh, Je pouvais juste l'accompagner. Mm -hmm. C'était sauvé, je peux dire. C'était son dévouement dès les bas âge. Elle a aimé la chorale. Elle a commencé à chanter à l'école de dimanche, même à partir de l'âge de deux ans. On l'accompagnait avec ses frères. Elle a aimé chater et à un moment donné elle aimait... On oh, manifester cette volonté-là vraiment, à demander si on pouvait les soutenir, les appuyer à produire un album. Et c'est pour cette raison que nous avons dit que non, c'est l'évangile. Et c'est une vocation qui est à nous. Nous sommes obligés de les accompagner. Et je ne sais pas ce que tu as vraiment les moyens pour soutenir votre bébé d'organes. En tout cas, dans le Seigneur, on a des moyens. Mais je peux dire sur la terre peut-être pas. On n'a pas assez de moyens. Mais bon, pour ça, vraiment, je remercie beaucoup d'autres personnes qui nous viennent en appui. Il y a ses oncles maternels, ses oncles paternels, l'Église, son encadreur. Donc, il y a beaucoup déjà quand même qui nous tiennent la main pour vie qu'elle puisse évoluer dans cette œuvre. Et... Comment est-ce que tu avais euh, découvert que bébé Dokkan soit l'idol la déchantée pour l'éternel ok Comme je l'ai dit, elle a manifesté cette volonté. Elle aimait chanter, même dans les bas âges. on l'a porté pour l'amener à la chorale. Elle a commencé à chanter, mais il y a des moments où dans la grande chorale de l'école de dimanche, de l'église sekavet yeah, il y a des moments où on lui donnait même l'opportunité de, de chanter. Elle attend et on a senti qu'elle avait quand même une meilleure voix et même à la maison elle pouvait chanter avec ses frères et même suivre d'autres musiques et quand on suit les musiques religieuses ils ont souvent cette ambition là de dire que nous il fallait qu'on chante toujours comme ces gens là ok et voilà on a vu que vraiment ils ont eu ce goût là et nous nous sommes dit que quand même, nous allons les accompagner, malgré les moyens qui sont limités, mais on est obligé de les accompagner. Merci beaucoup, malgré le... le quoi Les le moyens moyen, limités. Les le moyens limités, mais <rire> on est toujours là pour l'accompagner. Ouais. C'est la parole de maman de notre euh, artiste musicienne que vous les voyez, Et photocopie vraiment, il changera jamais <rire> photocopie il changera jamais photocopie ça n'a rien de l'autre il ne faut pas dire Bishop, c'est une grande série à Dorcans pour nous présenter ici non, non, non. Donc, la maman de Dorcans qui est là ah, j'aime beaucoup à hier alors je pense j'aime aussi aujourd'hui quand j'accompagne euh, euh, ma petite euh, ma petite à Dorkans, euh, pour que baie bah, non non bi c'est à et le ko moko isa euh autorisé par le parent alors je sais pas euh, comment est-ce que vous préparez pour que Dorcas chante Est-ce que vous savez, vous préparez à un moment donné que Dorcas va aussi chan laisser en chanter? Euh, parce qu'il y a des fois qu'il y a des études qui, qui, qui, qui séparent aussi quelqu'un chanter ou quelqu'un chanté pour Dieu parce que vous allez la voir quelque, quelque part, peut-être à là où elle va laisser. Est-ce que vous proposez aussi ça un jour dans votre pensée, je pense Merci beaucoup. Je pense comme elle dit toujours qu'elle va chater jusqu'à la fête de sa vie. Oui. Et nous ne pouvons pas la limiter. Nous savons que les études sont là. Peut-être elle peut être, être séparée de nous, mais pas d'abord pour le moment. Là okay. qu'elle est entre nos mains. Nous sommes là pour l'accompagner. Mais peut-être si un jour elle sera, elle va atteindre le niveau de l'université et qu'elle va quitter, j'aime parce que nous serons toujours là en train de l'accompagner, même à distance, en prière, nous sommes là pour l'encourager. Ou... Que... Oui. Je voulais peut-être de l'occasion aussi vous dire qu'elle ne chante pas seule, elle et tous ses frères, tous ses okay. trois frères, ils chantent vraiment. Ok. Et si l'opportunité, si on aura encore l'opportunité prochainement, j'aimerais peut-être qu'elle soit sur ces plateaux avec tous ses trois frères. Normalement, ils vont discuter, ça. ils vont partager, <rire> ils vont vous dire ce qu'ils sont en train de faire. Ok. Et parmi les chansons des bébés, de bébés d'Orcan, Dorcans que j'appelle souvent, l'artiste, euh, l'artiste au rythme des gospel de la province de Litouri, un bébé, donc un bébé là, il y a Et parmi les chansons que tu connais, euh, est-ce que, c'est quelle chanson vous, vous amène à résonner très très beaucoup là, parmi les, les chansons des premiers albums Oui, parmi les chansons des premiers albums, il, en, donc, il y a des chansons qui nous ont beaucoup inspirés. Oui. Il y a la première chanson, où est l'âge de l'obéissance. Okay. Nous avons senti que beaucoup de familles, beaucoup d'enfants ont vraiment aimé cette chanson-là. Okay. Vraiment, beaucoup de familles même nous appellent, soit disant que vraiment hein, cette château, cette chanson est en train d'édifier nos enfants. Okay. Donc c'est devenu vraiment comme une leçon dans beaucoup de familles pour okay. la faire parler de là où elle a châté, l'obéissance. Okay. Et la chanson aussi, relative à l'amour, Mapendo, oui. le titre même de l'album. est aussi, vraiment, c'est une chanson qui inspire beaucoup de gens, beaucoup mm. de parents, beaucoup de familles pour dire que si... Il y a l'amour. Vraiment, tout marche avec l'amour. Donc, cet amour-là ne doit pas seulement se manifester à l'extérieur, mais cet amour doit se manifester à partir de la maison. Ok. Merci beaucoup. Nous continuons. Donc, nous continuons avec notre émission, avec bébé d'Orkans, avec toute la famille bébé d'Orkans. Papa, moi moi, moi comme Azo Azo prier pour nos bébé d'Orcanse. Même si nous sommes ici, c'est notre plateau mais papa azo prier. Et là, je vois aussi celui qui est proche aussi de d'Orcanse, eh, l'accadreur qui est à tête Le bébé d'Orkans Il est aussi quelque part de notre euh, plateau je sais. Mais c'est aussi bien, très bien. Félicitations et puis courage à vous parce que vous donnez quelque chose qui est très important notre bébé d'Orkans Je ne sais pas, maman. Pour le deuxième album, qu'est-ce que vous passez Oui, nous sommes appelés préparatifs. Et ça demande beaucoup de moyens, et beaucoup de temps. Et les élèves et toute son équipe sont encore des élèves. Et comme nous avons dit, vraiment, pour filmer, ça demande vraiment de temps, ça demande d'espace. Oui. Tout ça, ça demande quand même qu'on puisse réunir les moyens. Alors, nous sommes en train de nous débrouiller. On est là, on se prépare à conséquence. Dès que possible, Et elle va passer au film. Mais ce qui est vrai, l'enregistrement audio est déjà fait. Ok. Oui. Et c'est combien de chansons C'est six chansons. Six chansons oui. Et baby, donc, est-ce que tu connais le titre le, des chansons c'est quelle chanson? L'éducation, la grandeur dédiée, la, la paix, la paix, ah, oui. mon, mon beau berger, oui. merci mes parents. Ah bon, merci mes parents. Mm? Et merci, là, cette chanson m'étouffe un père. Merci mes parents. Pourquoi tu as fait ça? Merci mes parents. Merci mes parents, cette chanson, ma chère, moi et mon frère. Ok. Seulement pour remercier nos parents. Par rapport à quoi Par rapport à ce qu'ils qu oh. manifestent pour nous. Est est est est là. Au début, c'est mon grand frère. Tichat, mmh. okay. je peux essayer. Oui. Je suis béni, au-delà de toutes mes yeux. D'avoir des parents phénoménaux. Comme vous, dans ma vie, mmh, mes côtés. Ils sont... téléspectateurs de notre chaîne Bouyata TV, je salue tout le monde qui nous qui nous sur notre chaîne Bouyata TV. Je sais que vous êtes vraiment nombreux et je te vois avec ton nom vraiment. Ça que vous saliez et je dis aussi merci au manager du du Dorcas, Mais je ne sais pas, le ça va déterminer. Vous allez quand même partager quelque chose avec du téléceptateur, Je ne sais pas. Ou bien vous allez remercier quelques quelques têtes. Je ne sais pas. Oui. Premièrement, je remercie mes parents pour tout ce qu'ils me font, ils se donnent, pour ma cadre, ils se donnent, pour médiquer, je les remercie infiniment. Okay. Deuxièmement, je remercie mon cadresse, Papa Simon ça je les remercie pour me soutenir malgré mes caprices, je les remercie. Je suis comme tu es, très capricieuse, hein? <rire> Oui, oui. Je leur remercie pour tout. Je leur remercie infiniment. Okay. Partout où il va se retrouver, à ce moment, je suis très reconnaissante pour ce qu'il fait pour moi. Je remercie aussi mes oncles, mes oncles et toute ma famille qui me soutiennent. Je leur remercie et que Dieu les bénisse. Merci beaucoup. Ah, euh, L'album, deuxième album, on entend quel mois Ou ça oui. demande quoi Ça demande l'argent, okay. les espaces, mm -hmm. ça demande la disponibilisation aussi des autres personnes, mm -hmm. de mes ça demande tout cela, ça demande même les espaces. Oui. Même les instruments Oui, ça demande tout ça. Ok, même les carburants Oui. Oui, oui parce faut que... <rire> <rire> filme avec le, le, le groupe Yaya, au moins donné que le courant nous um, décourage. Oui. Alors, je sais pas, pour te trouver sur euh, YouTube, je sais pas, est-ce que vous avez aussi votre chaîne, euh, notre chaîne là de, de YouTube, est-ce que ça existe toujours ou ça Oui, ça existe. On écrit est... On a créé Diali Dial Là, on te trouve déjà et puis on peut partager avec vous. Oui. Ok. Et puis, pour vous trouver facilement, à part ces gens-là qui n'ont pas de moyens, de, des de, de, de, de, de réseaux sociaux, vous pouvez encore donner votre numéro, je ne sais pas, ou bien... <rire> je peux donner le numéro de ma mère parce oui. que c'est vrai que j'ai mon numéro numéro 081 oui. 0491 20, 20 66 66, 66 586 081 0491 20, 20, 20 66 66 586 586 alors Chers téléseptateurs, nous sommes arrivés à la fin de notre émission euh, aujourd'hui avec euh, bébé Dorkans Jali qui vous a parlé du deuxième album qui est à la route. Vous allez consommer cet album, mais aidez quand même notre bébé d'orkans. Soutenez-nous quand même notre bébé d'orkans sur même sa chaîne de YouTube. Abonnez-vous massivement et puis aimez la page et puis partagez aussi. Ça fera aussi du bien. Et puis comme vous êtes même sur notre chaîne Bounia Todauday TV, euh, Soyez toujours connotés. Et puis, n'oubliez pas de s'abonner sur Bounia Today TV aussi pour uh, trouver parfois les actualités des bébères d'Okans, comment est-ce qu'elle est en train d'évoluer. Et puis, ça, uh, beaucoup plus tard, cher auditeur téléceptateur, uh, je remercie aussi mon réalisateur qui s'appelle Bion uh, James uh, Ifaza, uh, qui est au côté technique, uh, qui est en train de nous faire uh, que nous soyons comme vous voyez pour l'instant. Et puis, je remercie aussi Maman de Dorkans qui a uh, laissé ce uh, travail pour venir aussi répondre dans notre invitation. Euh, je félicite aussi Bébé d'Orcance qui est présentement et puis euh, souple chaque fois qu'on l'appelle pour l'interview, pour penser euh, parler avec euh, euh, ses fans, avec euh, le chrétien il est toujours disponible. Et puis, moi, on m'appelle Bishop Assani j'étais là avec vous. Je dis bien et je vous remercie. Soyez toujours connectés sur Bougnatou TV. A la suite